Nous avons rarement, au fil des trois saisons d'hyperlien, mis les pieds dans un lieu dont le principal pilier est son activité culturelle. Pourtant, Bouillon Cube œuvre aux portes des Cévennes depuis plusieurs années. C'est un endroit incontournable pour toutes et tous les habitants du coin, de 0 à 100 km. Une leçon de persévérance et de réinvention permanente transmise par celles qui font tiers-lieu depuis maintenant 15 ans. Bienvenue dans Hyperlien. le Monde d'après est déjà là. On va rencontrer Élise et Claire, et on va les interroger en fait, pour mieux comprendre bah ce qui se passe sur le lieu, ce qu'elles y font, pourquoi ça existe, voilà. Et on va dans un lieu qui s'appelle le Préau, le fameux. Voilà. tout est vraiment aménager pour ce et bon, on va à lundi alors. Je suis Élise Armantier. Et moi je suis Claire, et du coup on est les co-fondatrices et co-directrices de la structure de Cube Et on est amis et, et, et collègues de travail depuis plus de 15 ans. Enfin amis depuis encore plus. Ouais la première soirée où on s'est rencontré avec Élise on était en première année de fac, donc on avait 18 et 17 ans et en fait euh, on avait une copine enfin Élise avait rencontré avant et tout ça voilà. donc on se retrouve la première soirée à faire un apéro à trois, la copine en question qui nous a fait nous rencontrer s'en va et on s'est retrouvés toutes les deux mais c'est vrai, hein. jusqu'à 4h du matin à parler, parce qu'elle vient d'un petit village euh, en Catalogne, moi d'un petit village ici à parler des néo ruraux, des rapports avec les chasseurs de, de l'aspect colonial qu'on peut avoir qu'ont pu avoir nos parents, des démarches qu'ils ont pu avoir etc, sur des trucs ben, pas et on a parlé jusqu'à 4 heures du matin. Mmh. Tu vois il y a un ancrage là-dedans qui est quand même euh, rigolo quoi et puis avec du coup direct des outils bah, comme outils culturels parce que voilà, Claire elle était en médiation culturelle et communication, moi j'étais en art plastique donc on, voilà on est déjà dans ces sensibilités là et du coup voilà, bah, l'outil culturel comme un outil justement d'éducation de, bah, de, de de, populaire de rencontre, d'accessibilité à tous les publics, de diversité, de mixité, d'interculturalité enfin tu vois tous ces mots là un peu fourre-tout mais qui pour nous n'étaient absolument pas fourre-tout tu vois, 17-18 ans c'était juste de la passion tu vois et, de, et des débats sans fin. Et donc là en 2006, en mai 2006 donc on arrive à la grange avec une bande d'amis euh, euh, qui avaient tous à peu près notre âge donc on avait là plutôt 22-23 ans à cette époque là il n'y avait pas de production il n'y avait pas de projet de territoire c'était vraiment euh, vraiment diffusion, spectacle, concert dans le jardin avec euh, une scène en palette et, et des marabouts pour faire la cuisine quoi. et en fait ça, ça, ça, ça, enfin, ça a été blindé enfin, dès la première année on a déjà fait des concerts à 300-400 entrées euh, sans du tout du tout, euh, donc c'était hyper encourageant en fait. ouais. et là pareil là, pff, tu vois, le, sur le, le, le, le groupe de potes qui était ouais, là, derrière, au niveau des bénévoles, voilà. les amis, enfin euh, voilà le fait que bah ouais ça, ça peut marcher en fait ce, cette histoire complètement folle de faire un truc ici dans un village de 300 habitants à l'époque euh, voilà ça, ça, ça marche en fait les gens se déplacent viennent voir bon, suite à ça on a, on a eu euh, rapidement envie de dire bah voilà on a envie aussi de faire euh, bah, le volet jeunesse donc on a proposé des ateliers de pratiques artistiques pour les enfants de 6 à 12 ans et puis, euh, et puis euh, très rapidement derrière on avait une pièce de résidence un espace euh, qui était là c'est un des espaces qu'on a fait avec le bureau euh, qu'on a remis euh, voilà aux normes pour accueillir des compagnies et en fait six mois après on accueillait déjà des, des, des résidences évidemment beaucoup moins structurées que ce qu'on peut faire maintenant mais qui étaient déjà des, des, des compagnies ou des groupes qui venaient passer une semaine il y avait une restitution il y avait un temps de médiation avec le public parce que pareil pour nous c'était juste euh, bah, évident que le public vienne aussi à la rencontre des artistes parce que bah, faire débarquer une, une compagnie artistique ici pendant une semaine c'était pas anodin et voilà et en fait ça les trois axes euh, culture, jeunesse et puis euh, Europe se sont dessinés en fait très rapidement. Le petit dernier qui est l'axe un peu moins historique mais voilà qui se développe depuis euh, 5-6 ans donc vraiment avec la mise en place d'un tiers lieu euh, et de locaux qui servent à ça, donc de locaux qui sont mutualisés à plusieurs structures là où historiquement Bouillon Cube euh, était euh, seul maître en sa maison, donc avec la cuisine, euh, la cuisine aux normes sanitaires qui est partagée entre plusieurs structures, un studio d'enregistrement, euh, Studio Casba qui, qui fonctionne aussi sur plusieurs structures, euh, des personnes qui sont vraiment là en coworking ou en en bureau fermé. Euh, des voilà, espaces et... scéniques avec le théâtre de verdure, euh, le kiosque qui peut servir euh, à de la diffusion mais aussi à de la création. Euh, et aussi des cours de yoga, des cours des de cours, danse. Ouais. Euh, des, euh, mmh. voilà. des activités annuelles avec des stages, des masterclass. Ce genre de un jeu. projet euh, assez complet au final euh, effectivement avec ce, le tiers-lieu qui vient des fois lier un, peu, euh, lier un peu tout ça qui existait déjà mais qui voilà maintenant a un, un nom et, euh, et une structuration propre. Quoi. Mmh. Mais voilà, la, la, on va y revenir après, mais la notion de tiers-lieu n'était pas vraiment... Euh, enfin, C'était bah, une de la, de la de démarche. n'existe n'existait voilà. pas, on n'a jamais posé le mot tiers-lieu il y a 15 ans. Mais par contre, dès le début, le fait d'avoir ces trois casquettes, culture, jeunesse, Europe, faisait déjà en fait, euh, bah, le côté bouillon et diversité d'activités, qui faisait déjà tiers-lieu en fait. C'est quoi d'ailleurs pour vous faire tiers-lieu <rire> Alors, ouais. c'est déjà, on, on, on le définit souvent par ce que, ouais. que ce n'est pas, c'est-à-dire que, ouais. que les tiers-lieux qu'on voit là assez récemment, sur lesquels il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de mutualisation de quoi que ce soit, les lieux badgés, là, comme on appelle, on arrive, bim, on badge, et puis on paye à l'heure selon ce qu'on a utilisé dans le mois comme service, et puis on débadge quand on part. Enfin voilà, déjà, on définit déjà par ce que ce n'est pas, je trouve. Et, et faire tiers-lieux pour nous, c'est vraiment ben, dans le socle de la démarche que, que nous, on a toujours assumé, c'est de la mutualisation, du faire ensemble, au service d'un projet. Commun, créatif, euh, euh, intelligent, agile au service d'un territoire. Euh, en lien avec ces acteurs et ces actrices, ça se co-construit aussi beaucoup. C'est pas personne qui va décider que c'est comme ci ou comme ça. Euh, on avait aussi envie d'aller à la rencontre de tout ce qui se passait sur ce territoire mouvant, là, notamment sur les quatre communes Cosses et de la Buège. Et que faire tiers-lieu, c'était aussi euh, bah, s'ouvrir à ça, se rendre compte qu'on avait une infrastructure ici qui était géniale. Voilà, il y avait déjà tout ça qui était là et qu'il y avait plein d'autres structures sur le territoire. Et que tout ça, pour nous, c'était aussi bah, comment on s'ouvre à cette structures, comment on fait les choses ensemble, comment on fait commun et voilà c'était aussi pas se renfermer nous sur, euh, sur, la, voilà, sur, le, sur le rail qu'on avait qui fonctionnait bien c'était génial mais comment on peut faire aussi euh, autrement et, et nous s'enrichir aussi de, de tout ça en fait de ces nouvelles dynamiques. Et eh bien on est en train d'attendre les élus qui terminent leur visite. Que j'ai clairement déjà faite. Donc du coup je les attends là. Avec beaucoup de bonheur, par contre. Un titre de démocratie particle. Ah oui, oui, Pour une antenne un 40. Ah oui, s'il fallait les remplacer par les, pour les non, gens, bon... tournés, ça c'est de emplois. mais Philippe doutre puiche, maire de Cos de la depuis le siècle dernier. <rire> Et puis euh, avec des tas d'autres cassettes, dont euh, vice-président, dont président pardon euh, de l'association des maires ruraux, qui me permet donc de, de, de un peu mieux percevoir peut-être que si j'étais seulement ici, les, les problématiques liées à, à toutes ces questions de de désertification, etc. Voilà. Moi je suis Alain Barbe, donc je suis président de la Côté de Commune du Grand-Pic-Saint-Loup, c'est mon deuxième mandat de président à la Côté de Commune et je suis maire de la Commune des Mattels depuis, euh, pas le siècle dernier, mais depuis, <rire> depuis 20 ans. <rire> Juste après, juste après. Juste après. Et, et là, ce thème finalement du tiers lieu est un thème qui rassemble, euh, et on a, on a tous les cas identifié rapidement qu'il était sur plusieurs thématiques. Et c'est l'objet même. Donc c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui euh, les, les, les vice présidents à, à, à venir euh, ici euh, pour que justement que chacun, je dirais dans son, euh, dans sa compétence, euh, puisse, euh, je dirais, voir l'intérêt. Bouillon Cube, je pourrais en parler des heures parce qu'on les a vus naître. Bon, on est euh, avec crainte début, avec euh, respect ensuite et avec enthousiasme aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire l'évolution va <rire> enfin, crainte parce que vous savez la culture, moi je le dis d'ailleurs, j'ai redit récemment euh, quelqu'un qui faisait une enquête là-dessus, euh, si ça dérange pas c'est pas de la culture, hein. bon, au départ. Hein, si c'est... Euh, ici on avait... Euh, de la scène, on est aujourd'hui 400, quand j'étais élu on était 170 et puis euh, beaucoup d'exode rural, les gens qui avaient travaillé dans les ministères, à la Poste, etc. Et donc quand ils ont monté ça, on s'est dit, on est. et puis aujourd'hui on voit ce que ça a donné, donc tant mieux. Alors, et euh, on avait un emblème, c'est le domaine de Brunette pour le vin, aujourd'hui on en a deux, c'est le domaine de Brunette et la grange ici Bouillon Cube. Et c'est bien, on est fiers que... Euh, un village euh, hyper rural, comme dit la DDTM, que je retrouve tout à l'heure, <rire> ben, son emblème, ça soit un, un équipement et une animation culturelle, Quoi, on est particulièrement fiers. Alors, on est dans le monde hyper rural, on était, bon, moi, euh, bon. Euh, demain on va ouvrir une école neuve ici, hein, bon, alors qu'on a fermé en 92. Moi. Mais si, si, moi, j'ai vu cette évolution, et, et je dis à tous mes collègues, et notamment les plus jeunes, euh, euh, au, au, au, avant, le monde rural, c'était la Lavogne, le chemin de vigne, etc. Aujourd'hui, comme j'ai dit au préfet récemment, le monde rural, ça n'existe plus. Il y a un monde urbain partout, avec des besoins de société de type urbain, évidemment, avec une démographie, une densité, euh, et donc des contraintes économiques, financières, de transport, et toutes très différentes. Mais la demande, elle est, elle est, elle est urbaine partout. Et aujourd'hui, ce n'est plus la Lavogne et le, et le chemin de vigne, c'est... La crèche, l'école, et, et Internet, et, le, et la fibre. Bon. C'est un, un cheminement qui, est quand même, euh, qui illustre un peu cette... Et je dis à mes collègues, ne, ne, ne pleurez pas sur le monde rural, sur son passé, sur cette rue, mais euh, valorisez ce qui existe et les initiatives qui sont prises, parce que euh, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Off, le off de l'installation d'Hyperlien. Moi en train d'installer des chaises pour nos, euh, nos artistes, très clairement. On est Samuel et Delphine. <rire> euh, on est musicien dans Baru, qui est une bestiole composée de sept membres. Baru, c'est un ensemble vocal et percussif, on chante des compositions en occitan euh, et on arrange euh, ça avec euh, de la l'apercu et des voix et euh, on est dans le chant des nouvelles polyphonies, donc c'est plutôt des musiques actuelles inspirées des musiques traditionnelles. En fait, on a trouvé ici euh, différentes compétences, donc euh, Johan qui est un super ingé son et qui accueille tous les groupes ici, qui a son studio, mais qui produit aussi des groupes sur scène. Donc là, il nous accompagne depuis, mais aussi Claire et Elise euh, qui nous ont aidés au développement du groupe, euh, juste sous forme de conseil au départ. Et euh, petit à petit, euh, c'est devenu ici pour nous un lieu repère pour venir répéter, créer. Et c'est ce qu'on fait là, cette semaine justement sur le plateau qui est derrière nous. On crée notre nouveau spectacle qui s'appelle « La part de l'orage ». Et donc, on est accompagné financièrement par euh, le lieu via une subvention euh, de résidence de territoire et aussi accompagné euh, techniquement par Johan. On vient autant pour euh, faire des spectacles que pour créer des spectacles. On vient aussi ici pour des ateliers. Delphine va animer des stages euh, prochainement et des formations professionnelles ici. Et euh, du coup, bah, c'est un lieu repère. On vient aussi ici pour faire des fêtes, même quand on ne vient pas pour jouer. Donc c'est aussi un lieu euh, de rencontre, tout simplement. Est-ce que c'est si cool, bon, ça, en fait, des lieux comme ça Ou est-ce qu'il y, y a des choses que vous ne pas c'est assez exceptionnel d'avoir euh, un lieu qui nous accueille euh, en termes d'hébergement, de nourriture sur euh, différentes scènes et avec euh, différentes infrastructures. Donc là, euh, cette semaine, on peut jouer, euh, on peut répéter en acoustique au kiosque, on peut jouer sur une grande scène qui est juste derrière nous. On aurait pu choisir de jouer sur la petite scène euh, et en plus d'avoir de, des, des locaux, etc., il y a des compétences pour nous accompagner dans le projet et ça, c'est assez exceptionnel. C'est important la culture en zone rurale alors. Parce que autant qu'en ville, il y a des gens qui habitent. Oui, en fait, des êtres humains comme vous et moi qui ils mangent, ils dorment et ils ont, ils ont le droit de, à une, une activité, une nourriture artistique et culturelle. Et, et au-delà des gens qui vivent, euh, moi je trouve ça super de faire venir les gens de la ville aussi dans des dans des bah, ailleurs et, et et découvrir qu'il n'y a pas qu'en ville qu'il se passe des choses, que c'est aussi une autre... C'est autre chose c'est une autre qualité de... de je ne sais pas... D'accueil de, de, aussi, parce que, parce que forcément, quand on est dans un cadre comme ça, il ne se passe pas la même chose que quand on est dans une boîte noire en plein centre, 100 mètres fin d'échelle de valeur, mais c'est juste... Il se, passe, il se passe autre chose et c'est souvent un autre rapport au public aussi, qui est beaucoup moins anonyme ici. Même si les soirées, c'est entre 500 et 1000 personnes, il y a, des, y a des, des, des gens du public qui prennent, leur, euh, ils prennent les billets pour la saison entière. en fait Ils viennent les yeux fermés parce qu'ils savent très bien que... Euh, enfin ça On ne l'a pas dit, puis on est jugé parti, mais il y a une super qualité de programmation ici. <rire> Sans parler de Baru euh, et Il y a des gens qui viennent les yeux fermés euh, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont voir, c'est de qualité, que c'est hyper varié, que ce soit du spectacle, de la musique. Euh, et, et voilà, bon, peut-être il y a sûrement ça en ville aussi mais je sais pas, pour moi il y a une autre euh, une autre approche quoi. On va avoir Audrey. Cuisinière et coopérante, voilà, très content de ça. On a mangé son excellente nourriture, voilà, dans sa cuisine du coup. Un peu comme une cuisinière, si tu veux. Enchantée. Enchantée. Enchantée. Non, on vient de voir parce qu'on aimerait bien d'une déjà encore te remercier, mais devant la caméra euh, de ton excellente cuisine. Et euh, bah, peut-être que tu nous dises un petit peu voilà bah, qui tu es, et puis un peu c'est quoi le rôle de, c'est quoi cette cuisine ici en fait à Bouillon de Cube et c'est quoi toi, finalement ton statut un peu Moi ouais. je m'appelle Audrey, Audrey Cello, euh, je suis indépendante, j'ai différentes casquettes dont euh, traiteur. Euh, je suis en contrat avec une coopérative d'activité et d'emploi euh, qui me permet d'avoir un statut à la fois de salarié et d'indépendante. Et ici, euh, au sein de la grange, j'ai à la fois un statut d'intervenante au cinéma d'animation, euh, donc je vais louer des bureaux partagés euh, à côté, enfin un bureau partagé, et euh, je fais des prestats cuisine pour moi et pour Bouillon Cube, et j'ai aussi un statut de revente, enfin de, je fais de la revente d'huile d'olive. Euh, du coup, ici, la cuisine, moi je l'utilise, j'ai signé une convention avec Bouillon Cube, et euh, je l'utilise soit pour des demandes autres, d'autres structures qui me demandent des plats, des repas. Soit pour euh, la prépa du marché, je fais le marché du village, je vends des plats grecs sur le marché du village. Et, et je cuisine aussi entre autres pour Bouillon Cube qui me demande pour les artistes en résidence, les, euh, les colos. J'ai cuisiné pour les séjours jeunesse. Cette cuisine elle est toute récente donc je travaille dans cette cuisine, euh, c'est depuis avril, mai. mai. Et euh, bah plus, plus la cuisine de manière générale, l'idée c'est que, que ça soit un outil utilisable par n'importe quel prestataire. Donc on, ça, on, on est en test avec les filles de Bouillon Cube pour, que, pour voir tous les, toutes les choses à anticiper, les quoi potentiels, les histoires d'agenda, comment un, préta, un prestataire se succède à un autre, comment sur certains créneaux on peut travailler à plusieurs prestataires. Du coup voilà, on, est, on était encore en rodage mais ça commence à aller bien. Et, et c'est un outil, c'est un outil euh, super qu'on qu n'arrête pas d'utiliser. Le, la culture au sens large en fait de euh, comment on arrive à mettre des gens autour d'une table, euh, à, à discuter, à se rencontrer, à voir bah, effectivement on n'a pas exactement la même manière de faire, on vient pas forcément du même milieu, on arrive quand même à, à, voilà, à discuter, à se retrouver dans un endroit qui euh, fédère bah, effectivement le, le chasseur euh, voilà, du coin, mais aussi le jeune de Ganges qui vient voir son groupe de musique, mais aussi euh, les jeunes du territoire qui vont participer à tel projet de la maternelle je jusqu'ici, c'est tout ça quoi. Non, moi j'aime beaucoup l'idée en plus, c'est beaucoup moins galvaudé et tout ça que Thierry ça J'aime beaucoup l'idée de relais, en fait. Je trouve que nos lieux, c'est des relais sur les territoires. C'est des relais, euh, c'est des relais sociaux, c'est des relais culturels, c'est des... Euh, je veux dire, si, euh, si demain, on se dit « Ah, il manque quand même une bibliothèque sur le territoire eh », et ben c'est pas compliqué. Ici, on prend un coin de mur, on met trois livres, et puis ça se gère, enfin voilà. Et du coup, cette idée que chaque territoire à moi, ça me fait complètement rêver, en fait. Soit par des gens du, du, du terrain, hein, c'est pas, pas du tout modélisable, etc. Mais chacun avec ses spécificités puisse avoir... Un lieu, un tiers lieu qui serve de relais sur toutes ces notions si importantes à notre construction de société, de vivre ensemble, etc. Alors pour moi, notre pari est là-dessus, vraiment. Et c'est cette notion de relais. Je ne peux pas l'expliquer mieux que enfin, ça. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais... Non, mais c'est très clair. Ouais. Très clair. Et, et, et ce qui change aussi aujourd'hui, c'est que peut-être peut la, la, la volonté de pouvoir public commence à se saisir de la question aussi. Non, non, la chair, moi je suis sur la Oui, oui. j'ai été. Au début, c'est le mauvais, d le mauvais ah. truc pas je connais même pas cette salle. La culture, finalement, qu'est-ce que c'est C'est un outil pour créer de la convivialité, ressentir collectivement, faire société sur un territoire. C'est probablement aussi un dernier rempart à l'isolement dans l'hyper-ruralité, comme ici, aux causes de la Seine. Un repas partagé, un concert, un spectacle pour continuer à être ensemble malgré tout. Dans un monde où s'isoler est parfois devenu une question de survie ces deux dernières années. Petit à petit, nous rebâtissons sur les ruines que les crises ont abandonnées. Ces nouveaux lieux, nous continuons de vous les faire habiter. Venez vous aussi les visiter, les explorer, y donner et y recevoir. À bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien.